Je suis désolée, j'ai même des lunettes parce que j'ai vraiment une tête de cul ce matin, là. Ouf Quoi Non, je suis pas maquillée, non. C'est juste que moi, je suis belle naturellement. Je sais que c'est pas le cas de vous toutes, mais non, moi là, je suis au naturel. Bref. Je vous présente ma super salle de bain. Alors, euh, pour le bain, il faut savoir qu'une première fois, il faut être propre, voire très très propre. Alors, vous pouvez prendre 5 bains euh, avec de la javel. Enfin, euh, moi, j'en ai pas du coup, c'est des bouchons liquides pour les canalisations ça marche super bien on va allumer l'eau et pendant votre eau cool vous allez mettre les canalisations et euh, vous frottez. ça je pense que vous, allez, vous savez faire c'est la base, hein, la, la propre je ne vais pas vous apprendre à vous laver, je ne suis pas votre mère non plus hein. et après on va se raser alors oui, euh, moi euh, je sais que les filles n'ont pas de poils euh, J'ai malheureusement eu la chance de naître avec des poils Et euh, je sais qu'il y a des filles dans mon cas Donc rasez-vous Parce que franchement euh, Déjà qu'un garçon accepte de bien vouloir coucher avec vous euh, Vous n'allez pas non plus arriver sale et pas rasé bon, Moi je suis déjà rasée Mais je vais vous montrer comment on se rase Parce que comme ça vous allez être sûre de comment on fait Vous prenez votre jambe Et euh, vous vous rasez Voilà et vous devez vous raser partout, tous les poils, les bras, les aisselles, le ventre, les fesses, euh, le petit minou. Et pas les cheveux, non les cheveux vous pouvez garder, c'est les seuls. Hein. Et euh, voilà, faut vraiment que vous ayez plus de poils. N'oubliez pas que vous êtes une fille, hein, vous êtes pas un homme. Une fille ça n'a pas de poils et ça sent bon. Donc voilà, vous êtes sortie. Bon ok, vous êtes un peu rouge, vous avez un peu de sang, mais c'est quoi euh, C'est pour sentir bon. Et ça, c'est à cause du rasage pour ne pas avoir de poils. N'oubliez pas qu'un garçon veut coucher avec vous et ça, ça n'a pas pris. Alors. Euh, pour le maquillage, il faut savoir que mon modèle dans la vie, c'est euh, Kim Kardashian. Alors, euh, moi je vous conseille euh, bien évidemment du maquillage waterproof puisque bon, on sait très bien que vous n'êtes pas des modèles beauté. Du coup, vous allez vous maquiller bien et dans la nuit, bah, euh, il va se coucher à côté d'une princesse et se réveiller avec Gollum. Alors non, ça c'est pas possible, on met du maquillage waterproof. Bon, en vrai, euh, moi je vais me maquiller vite fait parce que je suis déjà belle naturellement. Alors, vous mettez du fond de teint de couleur plus orangée que votre peau. Ça, c'est important. Alors, vous en mettez beaucoup, beaucoup. Après, vous prenez un produit comme ceci pour faire votre contouring. Euh, c'est le secret de Kim, hein, on le sait très bien. À la base, elle a des petits de baleines et après, on dirait qu'elle est toute comme ça. C'est le, le contouring. La top de contouring, hein. Vous pouvez mettre sur votre petit nez On va pas se mentir, on va estomper C'est trop sinon Voilà c'est estompé Et pour terminer, le clou du spectacle Les amis, c'est le rouge à lèvres Moi je l'aime bien rouge du coup C'est pas si vous débordez un peu Ah, vous votre rouge à lèvres Et après vous prenez Vous prenez un crayon Et vous faites des lèvres un peu plus grosses Voilà, du coup, euh, maintenant vous allez venir avec moi choisir la tenue. Alors, euh, voilà, j'hésite entre cette tenue et cette tenue, mais je vais demander euh, au garçon avec qui je dois faire ma première fois de choisir euh, sa préférée. Moi, j'ai un coup de cœur pour celle-ci, mais on verra bien. Ah, il a répondu. Bon, ben, bah, il a choisi celle-là. Euh, tant pis, hein, euh, faut l'écouter. Bon, les filles je suis prête pour la première fois j'espère que mon petit tuto, mon petit get ready with me vous a plu, si c'est le cas euh, mettez plein de pouces en l'air euh, si vous voulez me revoir sur cette chaîne mettez 20 000 pouces en l'air et euh, voilà si vous voulez aussi le get ready with me pour savoir comment ça s'est passé mais après euh, que je vous fasse des petites confidences il n'y a pas de soucis, bon euh, je vais être en retard et ne surtout pas être en retard pour un homme, ne jamais oublier, être ça va, c'est déjà bien qu'il accepte de coucher avec moi Allez, bisous Non, votre première fois est la vôtre à vous. Vous êtes libre de disposer et de faire ce que vous voulez de votre corps sans vous plier aux dictats et aux ordres. Mais n'oubliez pas qu'un corps a une odeur, des poils, des défauts et ce n'est rien de grave, c'est juste humain. Autant fille que garçon, soyez-vous et faites-le quand vous, vous êtes prêt et non à cause de la pression sociale. Elle s'appelle... Euh, C'est le qui fait <rire>